bandeko balandia les avertis na katia, site nabiso les avertis point aussi la na chaîne nabiso youtube les avertis je pense que bino mingi vidéo, email, vraiment par rapport à tout ça qui je pense avant-hier par rapport à vivre sa jeunesse prochainement tant vraiment par rapport à ma réponse et ma question répondre à bino. question. qui bino déjà ceux qui besoin a besoin à contacter biso comment email. On donc les avertis 2000 ou bien na na téléphone au il y a un message na Bino, y a un à Bino, pourquoi puisque a un à Bino, il y a un message à Bino, il un message à par il y à il y a un à il y a un il y a un à à vérité captive il y a un besoin mon na qui toujours un message tout ça, c'est que le royaume des cieux est déjà là, est proche parmi vous. changer méthode, de façon nzambe Peut-être que là, au eu l'église, mais tu pas encore eu le temps de faire ta rencontre personnelle avec Yeshua. ce Ce qui pas, même stop pour la vidéo, d'abord, aux repentance, c'est-à-dire, andimi ma benaye, moutou pardon en zambé, andimi recevoir Yeshua moutou Yeshua za que je me tiens à la porte, je frappe. Tant que tu as dit que na minute là, yeba es là, tu es là, tu es yo tu es là, tu es là, tu es là, tu es tu es là, tu es afin que comme moi mwana nzambe biskalobi ke o akoyoka mgongo na ngapi akofungula nga motema na ye na kokota na kati na ye na kokota na kati babo ina ye na kolia na ye na kuvanda na ye tambola na yo et tu ne seras plus la même personne et tout ça, là, là, tu as des problèmes avec ta santé, tu as des problèmes avec que ce n'est pas ta vie, tu as le problème avec ton mariage, tout ça. Mais ceux qui d'abord ont mis à Yeshua, donc ta vie ne sera plus la même. C'est pourquoi lui-même, Yeshua, dira que recherchez d'abord le royaume et la justice, et toutes ces choses seront de, de données par-dessus. C'est-à-dire, ceux qui ont mis à Yeshua, il y a Il y en couleur. Il y a en soin. Il y a un autre puisque où qui un autre y un autre il faut aller un il faut a un autre bien réfléchi il faut à un autre moment que oh yo ils ont un problème de la santé ming mingité n'embâche pas la santé nayo puisque la Bible nous dit que par ces meurtrissures nous sommes guéris la guérison de yeshua est permanente pour yo osulandanga yo ceux qui au tikiier avant nakatabo mona yo au moment où tambo y sabo mona yo moote me yimta tambo sa yo d'où il va réellement marcher avec toi même soki au lieu les breuvages mortels et que ça le logo moote même soki qui parlent ko tonga yo parlent ko finga yo na musika plus que tu es plus que vainqueur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. occasion C'est lui le, donc le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui ont dimaillé les au que tu seras aussi enfant de Dieu. Peut-être les choses que je suis en train de dire là. Et ça pour le bablo comme quoi Mais tant y a eu qu'on le, tu verras que même la façon de comprendre le mozambicain est On a occasion au salaire le, Sujet le sur le a la dénonciation. Webi au titre dénonciation, je ne sais pas la a mais tu comprends quand tu dénoncer ils a dit tu dénoncer a la la alors la question dénoncer ils a dit mais ko, comment il faut que dénoncer on a pas cette question faut parce que yo, deux fois tendance il y'a a yo qui déjà c'est pourquoi tu es en train de dénoncer les autres. Mais est-ce que tu es sûr que tu as une balance Il est important de comprendre que tant que tu as un message, même une dénonciation, tu as dit que tu es pour charner contre le bateau. Et puis, biso a les avertis tu vois un message il y a dénonciation boyé pour un côté on a mutua au salamabe n'a a mutua ça collant dans mutua au salamabe c'est à dire sur un certain côté elle est là dans l'autre côté il y a plus que naibit que il besoin à Yesu, aux gens besoin à mutuée aux gens besoin de que nos mutu mogacelo m'a beaucoup pour bika aux gens besoin de que mutu mogapakolo m'a foutu à pause aux guérison on a besoin à yesu d'un bon moyen à yo c'est quoi un bien sûr d'un bon d'un bon yo au commencement à quel pourquoi? Puisque lorsque, le, lorsque Yeshua, qui est la vérité, viendra habiter dans ta vie, c'est pour dire que lorsque tu deviens enfant des lumières, place au tambour, il y a un pôle, il y a un il y Alors, comprenons ceci.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 injustement donc la vérité captive parle... mm. Romains 1 18 lobi. la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété impiété ali ma be ma et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive non, la personne qui retient la vérité captive, c'est une personne censée à connaître la vérité, mais il ne veut pas véhiculer cette vérité. Il ne veut pas propager cette vérité. C'est ça que la Bible veut nous dire ici. C'est-à-dire, ce sont des gens qui connaissent la vérité. Ceux qui ont dit qu'on dénonçait, ben, faux. Nous ne les dénonçons pas puisqu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Non, nous les dénonçons puisqu'ils connaissent la parole de Dieu, mais ils ne, font pas, ils ne font pas ce qui est de la parole de Dieu. Comment vous imaginer que comment vous imaginez que Moutou a sali l'église, a un combo, a un l'État, l'État a caché. Il comment vous dire que l'église wana, l'église de Dieu. Comment on peut expliquer ça? Comment on expliquer on Tant que a dit na mokil, awa bandeko a César, à qui a diriger. n'a pas pu faire l'œuvre. Avec les Romains ou avec les Pharisiens. Pourquoi Puisque les Pharisiens et les Romains, ce n'est pas des Sadduceyens, eux vivaient d'une manière charnelle. Ils ne vivaient pas d'une manière, manière spirituelle. Et l'esprit et le charnel le peu, ne peuvent pas cohabiter pour ne pas dire que la lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter. Combien tu comprends de l'autre côté au salis idenayo, idena yo au pèsi kombona yo aux huit mikanda au côté nakata l'état ba pèche autorisation au bengi angopé maison de Dieu non non non la maison de Dieu pour que cette maison existe elle n'a pas besoin d'une un, dénomination pourquoi puisque nous travaillons étant les avertis pour l'église corps de Christ tu me diras que oui bon assemblé non soba bande toutes les assemblées que vous voyez dans l'église non balé que vous assemblé et ali identifié na combo à mutu. N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Les gens qui m'écoutent aujourd'hui, ils doivent se, re se retrouver par à ce que je suis en train de dire là. Pourquoi Puisqu'on ne peut pas se dire enfant de Dieu, et aller dans une assemblée, soi-disant Dieu, et cette assemblée est conduite par des humains comme toi et moi, et ces humains qui conduisent ces assemblées, ils ne respectent pas la vérité, ils ne vous prêchent pas la vérité. Ils vous prêcheront la finance, ils vous prêcheront le mariage, ils vous prêcheront des choses de, donc de ce monde, ils vous prêcheront des choses terrestres, mais ils ne vous prêcheront jamais des choses de la vie éternelle. Pourquoi Puisqu'ils ne sont pas des, des, donc des dieux, ils ne viennent pas de dieux. Ils viennent ici, comment dirais-je comme un américain, euh, euh, euh, soit, soit, soit, soit disant bishop, lui aussi, quelqu'un qui aime tellement l'argent, lui dira que le nom de Jésus paye. Oui, ça paye financièrement. Oui, ça paye. Beaucoup ont compris cela. C'est pourquoi la classe de Tanga, classe école la Tanga, la école de la Sala, classe de la Comment bien parler Comment parler Comment, en fait, amadouer de gens afin que ces gens nous écoutent et qu'ils fassent ce que nous allons leur dire de faire. Et c'était ainsi que, c'est-à-dire y a pierre Juana. Pourquoi Puisque, oui, pasteur Nabi, ça tellement simple Tellement gentil, tellement intelligent, tellement bon, un bon parleur. Pour nous, il y a des il y a chair et non des fruit il y a esprit. Si c'était seulement par rapport à loba, il a fallu que nous nous à Pourquoi nous nous amener à Moïse? Dieu ne, ne, ne, ne tient pas compte de nos talents puisque tout talent qui ne vient pas de Dieu, doit nécessairement faire chuter l'homme. Pourquoi Puisque le diable avait ses talents, mais le diable, tellement en lui, il y avait déjà quelques puces de, comment de, euh, donc de juger ou bien de faire, comment dire, euh, de, de, de, donc de balancer le bien et le mal. Qu'est-ce que le diable a fait Il a choisi le mal. Et le talent que beaucoup ont aujourd'hui, ce talent vient du diable. Et ils ont été pas embêtés. Dieu, lorsqu'il te donne un talent, ou Dieu, lorsqu'il te donne un don, ce don sera au profit, n'est-ce pas, de son peuple. C'est pourquoi Ephésiens 4, 11 dira qu'il a donné des dons. Il a donné des dons. Lorsque Dieu te donne un don, ce don ne sera pas pour toi-même. Pour toi ce don ne sera pas pour ta famille. Ce don ne sera pas pour tes enfants ou pour ta femme. Ce don sera réellement pour l'Église, corps de Christ. Et lorsque nous lisons ce passage au Romains 1, nous voyons que il y a, Dieu n'est pas content de vous aujourd'hui. Dieu n'est pas content. Vous remplissez des salles. Vous avez des méga-churches. Vous avez des méga-églises. Mais vous ne prêchez pas la vérité. Et beaucoup même vont plus loin. Ils commencent, n'est-ce pas, à prendre ces brebis comme leurs enfants, ses enfants à lui. Je vous ai prêché la fois passée. je vous dis que, normalement, tout le monde aujourd'hui, après, n'est-ce pas, le départ des apôtres, devrait être frères et sœurs. Quand on a commencé, quand ce vin a commencé, à Kinshasa, par exemple, nous avons nous sommes frères yasa ki bishop bala mo côté asa ki se pas archevêque peut être ce gens là savent ba taba bak, sa ko o ba sa côté a ils savent ba yebi bakambona na na za koloba mais ils vont pas vous prêcher cela pourquoi puisqu'ils veulent garder réellement la vérité captive pour Josolanda Bango au tika la ignorant ou ignorante après okomako ok, n'est-ce pas ko eh, ko ça la bombe culte y a personnalité oh oui dans l'assemblée là la que pas pasteur tel pasteur x ou y il y a un collaborateur, il y a un pasteur tel, il y a un collaborateur, il y a un Saint-Esprit, l'homme ne va rien te donner, il y a un pasteur comme ça, c'est pas il est haïtien ou c'est pas martiniquais, il y a un pays n'a il y a un avion, il y a un collaborateur. Crash à vie à Koufi, à Tikanion, tout ça. Et ces pasteurs, il y a Azala qui, collaborateur ou même je ne sais pas, mentor. Il y a Pasteur Oyo, Azali, n'est-ce pas? Euh, comment dire? qui travail na autobengi Castanou, Pasteur Oyo, il y a en Angleterre autobengi Ashimolo, il y a, bengi, euh, a, lo, y a travaille na Castanou Lelo, euh, na Castanou les lo. Ce so, message na bongo, a toujours euh, dirigé vers la finance ou les finances. Et Yeshua a dit que, que, que, que, que, que c'est pour dire il faut faire cette séparation. Il ne faut pas aimer Dieu et aimer le monde. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Si tu aimes le monde, c'est que tu es, tu es ennemi de Dieu. Si tu aimes Dieu, c'est que tu es ennemi du monde. Et comment tu peux être ennemi du monde en ayant des gardes du corps Un pasteur avec des gardes du corps, waouh Ce sont des choses comme ça que bien, nous avons normal. mais a normal, on a continué. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde tant. On les considère dans ces ouvrages, ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Mais il y a une parole qui est dans la théologie. Il y a une Bible, une exégèse. Il y a une histoire il y a un nouveau testament. Il y a une histoire il y a ancien testament pour ne pas dire nouvelle alliance et ancienne alliance. Il y a une histoire mais ils ne mettent pas ça en -je, en pratique ils lisent la Bible ils connaissent la parole tous ces gens que vous voyez apparemment grands ils connaissent ces choses que je suis en train de dire, mais ils ne mettent pas en pratique pourquoi? Puisqu'ils ne veulent pas que beaucoup là. C'est comme un professeur dans la écoles, école, à a méthode, moko facile à repérer ça partout. Mais il les cache pour lui. Pourquoi? Puisqu'il veut qu'il veut être le seul intelligent. mais il veut peut-être voir si parmi ses enfants à l'école, ou bien ses étudiants, il y a un qui peut, qui pourra, je vais dire, connaître la formule. Et à quoi bon être un, un enseignant? En gardant ta connaissance. C'est pourquoi ces gens, comme ils ont la connaissance, ils seront donc inexcusables. puisqu'ils ont continué, que puisque avons dit que nous avons dit que nous Dieu. Ils ne comme l'autre Américain qui dira Mani C'est-à-dire que c'est la culte Yambongo, Yambongo. Bah, bah, Or, oh, tu as dit que Yambongo, si Manaango, il y a un esprit. Or, oh, un esprit, il y a maman, oh, il y a un travail dans le monde, il y a Puisque Pourquoi Puisque, y a toujours, n'est-ce pas, un disciple, un esclave Yambongo. Et, alors, la Bible, c'est ça qu'on va non. Puisqu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leurs cœurs, sans intelligence, ont été plongés dans les ténèbres. Bon, bon, donc, Bomitung y a été des fois, les gens me disent, frère, mais pourquoi vous dénoncer Moutouboïté, Moutouboïté Mais pourquoi je vais commencer à suivre, à dénoncer ceci et cela, si la Bible était déjà claire Je peux parler comme ça, comme Zambé, à Tchenga Loba. Mais là, je suis en train de parler, mais je suis en train de parler, « Pona yo, kangaï ». Il y a l'une de mes sœurs qui me dira que bon, elle est fatiguée, euh, elle a dit qu'elle a un groupe, ou bien qu'elle a un église quelconque. Si tu me demandes moi, à mon avis, je te dirai non. Pourquoi Puisque la tête de cette église-là, ou bien de cet cette cette, cette, ensemble, euh, cette est déjà pourrie. Je me suis à discuter avec elle sur ça, j'espère qu'elle avait compris. Mes amis, mes bien-aimés. Ce n'est pas à cause d'aller dans une assemblée que tu verras Dieu. Ce n'est pas à cause d'aller dans une assemblée que tu auras, n'est-ce pas, la chaleur spirituelle, si elle, si elle existe même, la chaleur spirituelle. Ce n'est pas à cause de, de se voir avec des gens que tu vas comment dire, consolider ta relation avec Dieu. Non. Toi, tu as la réponse et pas Tu as la réponse que tu attends et tu dois faire attention. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à faire des choses qui ne sont pas de, donc des choses qui, qui vont donner gloire à Dieu. comme ça Dieu pouvait les donc endurcir leur cœur. Et je te dis que c'est très important de penser de voir de réfléchir et de décider et lorsque tu, fais, tu prends une décision, que cette décision soit une décision réellement saine et, et bonne, pourquoi? Puisque ta vie éternelle en dépend. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui que ma remorque le trouve Mais lorsque nous recommençons, nous, nous, nous répétons, et ça décision à bien Dénonçant le mal. Lorsque nous dénonçons le mal, ne regardez pas seulement des vidéos après ou, après dé, dénonciation, aux appels aux tels Non, c'est pas c'est pas important. Il faut tantôt, que dénoncer c'est pour vous dire que non, Yozo si tu as compris ces messages, à ton tour aussi, va prêcher à d'autres. Pourquoi? Puisque lorsque tu vas prêcher à d'autres, ceux-là auront aussi la vie éternelle à partir parce Puisque si tu ne prêches pas. Si tu ne donnes pas, n'est-ce pas, la parole de Dieu donc à d'autres, c'est comme si tu, tu gardais cette parole aussi captive, cette vérité aussi captive. Malheur à celui qui sait faire le bien et s'il ne le fait pas. Et c'était très important que nous avons dit que depuis le monde, depuis les, les temps anciens, Dieu résiste aux rebelles, Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu résiste aux menteurs, depuis longtemps. C'est pourquoi même Esaïe 30 nous dira « malheur » dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans, donc sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Esaïe 30 Vous faites des choses sans pour autant demander l'aval de Dieu Ephésiens chapitre 5. Ce que vous tous les chapitres, vous bon, comprenez le contexte. Dans cas, chapitre 1 chapitre d'abord, verset 1, Ephésiens 5, 1 lui. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les, des enfants bien-aimés. Donc, continuez. Et marchez dans la charité, l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. La continuer. Quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Conseil général. ainsi qu'il convient à des saints. La continuer. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance, à la, à la bien qu'on en, euh, qu entende plutôt des actions de grâce.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 Et maintenant, vous êtes lumière dans le, seigne, dans, dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses, infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honte de dire ce qu'ils font en secret. » Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, et car tout ce qui est manifesté est lumière. Donc là, si vous lisez tout, tout, tout, tout le chapitre, vous verrez qu'il y a tous les conseils généraux donnés par rapport à, ces, à cette vie chrétienne, à cette vie des disciples. Et la dénonciation, la dénonciation doit commencer d'abord par toi-même. Dénonce-toi-même. Dénonce-toi toi-même. Est-ce que jusque-là tu as encore des points avec des gens tu es, tu, Donc tu es en but de soi. Est-ce que tu as la jalousie, de la jalousie Est-ce que tu as de la haine Est-ce que tu es menteur ou menteuse ce qui mon inga bongio yo et ça que mon sont pas des fruits dignes d'un enfant de Dieu marche dans la lumière dernièrement pour mon erreur que la parole de Dieu t'aide n'est-ce pas à voir tes erreurs afin que yo changer façon yakozala dénonçons mais sachons comment dénoncer et quand dénoncer mais le conseil que je te donne à toi avant de dénoncer à l'autre Banana pas na Et si tu es, tu es sûr que oui, maintenant là, je pense que je suis complet ou complète, là je peux maintenant dénoncer le monde. N'sambapambolabino, shalom.